Bonjour les amis, chaque journée de trading est une aventure. Le matin, vous ne savez pas ce qui va se passer sur les marchés. Si vous tradez à un marché comme le DAX, eh bien c'est un marché qui est très volatile donc vous pouvez avoir des journées qui sont calmes mais d'autres journées qui sont vraiment explosives et qui font que vous avez des journées fantastiques avec différentes émotions bien sûr parce que parfois vous prenez une position, vous attendez à ce que ça monte d'un coup mais ça tarde et puis à d'autres moments vous avez le marché qui part d'un coup, vous faites des gains fantastiques et donc ça vous fait une journée euh, très agréable bien sûr, il y en a d'autres bien sûr où il faut travailler sur sa patience. Donc vous savez qu'avec euh, une méthode de scalping comme celle que j'utilise, eh euh, vous pouvez non seulement prendre beaucoup de petits gains euh, en rentrant toujours euh, de la meilleure manière comme je l'explique, mais euh, vous pouvez aussi très bien euh, rentrer sur une position et puis que la position vous fait 100 points, 200 points, 300 points sur la journée. Donc ça c'est tout à fait possible. Le plus souvent donc moi je prends des trades euh, le matin, je regarde un petit peu comment ça se présente, comment le marché se présente, je regarde différentes unités de temps et ensuite euh, très souvent je prends mes premiers trades sur mon smartphone. Bon c'est avec l'expérience que vous allez pouvoir faire ça mais c'est tout à fait possible donc j'ai mon compte, j'ai accès à mon compte et à une plateforme de trading sur mon téléphone portable et je prends souvent des trades, pas trop de risques, je prends des petites positions mais très souvent quelques secondes le matin euh, après le réveil euh, je suis tenté de regarder ce qui s'est passé et quelles sont les possibilités et ça bouge très souvent même en pré market avant 8h euh, donc euh, le marché peut, peut bouger et de manière intéressante et vous prenez des petits gains comme ça, vous, en, vous engrangez ainsi quelques, quelques petits gains le matin pour après à l'ouverture des marchés profiter de mouvements plus importants et si vous avez pris un mauvais trade et eh bien les petits trades que vous avez pris avant ça compensent les pertes que vous pouvez prendre sur certaines positions. Donc c'est clair que tous les jours vous avez une nouvelle journée qui n'a rien à voir avec la précédente donc c'est tout l'art du trading, c'est tout le plaisir qu'on a à trader et si vous vous spécialisez sur un marché comme le DAX et le Dow Jones donc moi je trade le Dow Jones l'après-midi et le DAX le matin et eh bien vous avez de quoi faire des journées vraiment fantastiques. Vous avez intérêt donc à vous spécialiser sur des marchés, n'essayez pas de trader 10 marchés parce que 10 marchés vont probablement bouger de manière totalement différente. Ils ont leur rythme, ils ont leurs leur point haut, leurs points bas, leurs avantages et leurs inconvénients donc il faut vraiment que vous trouviez euh, le, le marché qui convient à votre manière de trader et aussi à vos horaires parce que si vous n'êtes pas euh, disponible toute la journée eh bien il faut voir à quel moment vous pouvez prendre des trades, euh, si, si vous prenez un trade il faut bien sûr le protéger si vous ne pouvez pas surveiller euh, vos marchés, de toute façon moi je vous conseille de toujours protéger rapidement euh, vos trades de manière à, à être sûr que vous ne faites pas des grosses pertes euh, C'est tout l'art de rentrer au meilleur moment dans, dans un marché et après quelques secondes ben, vous protégez votre trade et vous êtes tranquille peut-être pour le restant de la journée, vous allez faire des, des gains euh, importants tout en pouvant faire autre chose. Moi je trade même euh, lorsque je suis en déplacement, donc vous voyez ici je suis dans le sud de Tenerife et euh, bon, de temps en temps je regarde l'évolution des marchés et je prends des petits trades. Donc ça vous permet euh, une fois que vous avez une bonne méthode eh bien, de profiter euh, de l'évolution des marchés puisque ça bouge tous les jours plus ou moins selon, selon les journées mais euh, actuellement si vous regardez les, les marchés et eh bien il y a une tendance à la hausse fantastique. Vous avez parfois des corrections mais je dirais que dans l'ensemble je vous conseille pour le moment de trader à la hausse, de profiter donc des, des rebonds que fait le marché pour prendre des positions, euh, privilégier l'achat parce que euh, les banques centrales soutiennent vraiment les marchés et les marchés n'arrêtent pas de monter, aussi bien les marchés américains que les marchés européens, vous pouvez voir euh, l'évolution des marchés si vous regardez les graphiques. Donc priorité actuellement aux achats et après si vous avez de l'expérience et eh bien vous pourrez euh, trader en contre-tendance mais là disons que c'est plus euh, en mode expert que vous devez faire ça quand vous avez déjà un petit peu de, de pratique du trading. N'essayez pas de trader euh, non-stop ou de trop trader sur une journée, si vous faites quelques gains au début, ben, c'est assez. Donc si vous ne connaissez pas encore euh, la bourse, euh, le trading, eh bien, je vous invite à vous inscrire euh, à ma formation euh, gratuite qui vous permettra donc euh, d'apprendre à utiliser une plateforme de trading, la plateforme MT4 que vous pouvez télécharger gratuitement chez euh, les brokers que je vous recommande et ensuite vous pouvez ouvrir un compte de démonstration ou un petit compte réel et vous allez commencer donc à avoir, si vous ouvrez un compte réel, les vraies sensations de scale trading et du plaisir qu'on peut avoir tous les jours donc à, à participer à, à ce type d'aventure. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Mettez un pouce vers le haut, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir